Bonjour à tous. Nous sommes le 20 mai 2021. Il m'a semblé bon de vous faire un, une vidéo après ma journée de travail euh, aux piscines que j'ai vraiment aimé, hein, qui est un travail en plein air, qui est dur, mais qui euh, j'ai une fierté à faire ça. J'ai travaillé toute ma vie derrière des bureaux et maintenant je fais ça et je suis fier de travailler pour euh, cette entreprise qui est Vive Action. Peu importe, là, je ne vais pas parler, je ne vais pas faire de promotion, rien de ça, mais euh, je voudrais vous parler d'un discours qui est vraiment euh, important, qui vient, vient d'être euh, donné par Jérôme Powell. Et euh, c'est à peu près le résumé de tout ce que je vous dis depuis des mois. Dans le fond, euh, Jérôme Powell parle de crypto-devises euh, euh, qui s'en vient de la part de la Banque fédérale. Euh, tout simplement, ce qui est dit, c'est que les crypto-devises actuelles, qui sont le Bitcoin, Ethereum et ainsi de suite, il y en a beaucoup, on a eu beaucoup de spéculations, surtout une grande dégringolade des derniers jours, euh, eh bien, ça tiendra pas, c'est pas ça qui est euh, prévu dans le plan directeur. Et surtout, Jérôme Powell a parlé de beaucoup d'éléments dans son discours, en disant que, dans le fond, on se trouve à être dans un, un, un, un, un entonnoir là, où, où on n'a pas le choix de donner des crypto-devises, à la population et c'est un peu comme ça qu'on voit les choses euh, vous voyez mon beau décor en arrière parce que j'ai pas de <rire> j'ai rien à vous présenter sauf le discours de jérôme powell aujourd'hui euh, c'est assez important comme euh, déclaration parce que dans le fond en gros ce qui dit c'est que les crypto devises tels le bitcoin, l'Ethereum, euh, le Dogecoin euh, qui est une, une joke là. Euh, ce ne sera pas les devises, les crypto-devises de l'avenir. En fin de compte, la, la blockchain est quelque chose de bien qui va rester et c'est dans son discours qu'on perçoit tout simplement que la technologie blockchain va être là pour demeurer. Mais il faut pas oublier que les gouvernements c'est eux qui dirigent les pays, euh, tant aux États-Unis, qui est le plus, la plus grande économie au monde, euh, qui vont continuer à l'être. Euh, c'est eux qui dictent les règles du jeu et euh, le Canada, on suit tout simplement ce que le, le, les Américains disent. Et euh, dans ce discours-là, ce que je perçois, c'est beaucoup de panique. Euh, deux raisons. j'ai pas le graphique parce qu'on n'a pas le temps. Tout simplement, je voudrais tout simplement vous montrer le discours de Powell après ce que je suis en train de dire. Euh, la la première euh, raison pour laquelle on panique, c'est que le dollar américain continue, sa chute, l'or euh, monte, mais on n'en parle pas parce que l'or euh, c'est euh, un désaveu des politiques monétaires de la banque centrale américaine et des autres banques centrales euh, à travers le monde, euh, dont le Canada par hasard, où on n'a aucune réserve d'or maintenant, tout a été vendu, En euh, bon, tout, on ne parle pas de ça, mais... Euh, je voudrais tout simplement vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas euh, faire attention au bruit. Le bruit, là, dans une économie, c'est tout simplement ce qu'on a vécu. Puis vous allez me dire, c'est majeur, oui, euh, la crise du coronavirus, mais pour moi, c'est au, au niveau économique, c'est un bruit qu'on a vécu. Parce que la vraie raison pour laquelle on a on a fait des confinements, tout ça. Euh, oui, le virus était là. Ça, j'ai aucun doute. Euh, euh, je pourrais vous en parler. Non, euh, je ne veux pas euh, dire que le virus n'était pas là, tout ça. Non, euh, c'était là. Mais par contre, la vraie raison pour laquelle on a créé tous ces confinements, puis euh, toutes ces... Euh, Jérémy de... de euh, <rire> sur les... Euh, bon, dans les, les réseaux publics, c'est tout simplement parce que on voulait faire oublier qu'on avait eu une crise des ripos en 2000, fin 2019, octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, et qu'en ce moment, on retourne aux mêmes paramètres qu'avant euh, euh, cette crise euh, du coronavirus. C'est-à-dire que les repos, euh, c'est-à-dire que les banques ne se font plus confiance. Et dans le discours de Powell, c'est ce qu'on entend. C'est qu'il dit que, dans le fond, un système économique doit fonctionner avec la confiance. Et en ce moment, euh, la raison pour laquelle euh, Powell a fait ce discours économique, c'est tout simplement pour faire prendre conscience qu'on doit... Faire confiance au bon gouvernement qui nous dicte euh, ses règles et que tout est beau, dans le fond, euh, les yeux fermés, on doit faire confiance à ces gouvernements-là, mais la réalité, c'est que je perçois tout simplement un discours de panique, et euh, je sais que je vais vous revenir là-dessus encore, le dollar américain est en train de perdre des plumes, et vraiment d'une manière appréciable, on pourrait euh, casser, on est à 89, on pourrait casser tout simplement... Euh, euh, cette, cette fameuse résistance. On n'aura pas le temps de regarder les graphiques. Et le dollar canadien reprend du poil de la bête, On n'aura pas le temps de regarder les graphiques. Demain, probablement, je vais faire une autre vidéo. Mais euh, je trouvais tellement important de vous partager ce discours de Powell, euh, justement sur cette panique. Dans le fond, euh, il est en train de dire au peuple américain que oui, il y a de la crypto-devise qui s'en vient pour vous. C'est notre crypto-devise. Euh, ben, imprimé, c'est pas imprimé littéralement mais par notre bon gouvernement qui va vous distribuer des miettes pour que vous puissiez euh, euh, échanger des biens et des services euh, et on, non, le dollar américain va rester là c'est ce qu'il dit dans son discours donc ce que j'ai fait tout simplement j'ai pris le discours de Powell et euh, là c'est une petite vidéo à la sauvette que je fais là. Voilà. Bon, demain, probablement demain matin avant mon travail, je vais développer plus profondément parce que ça m'intéresse vraiment d'aller voir, d'aller comprendre le pouls de ce qui s'est dit avec le discours de Powell et euh, euh, vous allez voir que dans le fond, il y a plein de trésors dans ce qui est dit euh, et il ne faut pas oublier que ce sont les gouvernements qui mènent. Souvent, on peut avoir des idéologies, nous dire « Ah, il va arriver telle affaire, telle affaire. » Non, non. Les gouvernements mènent et c'est eux qui mènent la barque. Donc, euh, tout simplement, on doit comprendre les signaux qui sont envoyés par... Là, c'est le discours de Powell et j'ai vu aussi que la, notre Banque centrale, nous, qui est la Banque du Canada, a envoyé aussi certains signaux où on dit euh, « Ah, on a confiance en notre système monétaire, tout ça. » Dans le fond, le, le, la base d'un pays, c'est tout simplement son système monétaire. C'est euh, la monnaie. Bien, on dit la constitution. Oui, la constitution, mais la monnaie, je pense que c'est quelque chose de plus important. Et c'est tout simplement ce qu'on veut faire comprendre aux pauvres peuples que la monnaie, ben, c'est nous qui sommes les les dirigeants. C'est nous qui mènent le monde. Et surtout dans ce cas-ci, la Fed mène le monde. Et vous devez vous soumettre à ça. Moi, ce que je vous dis, en tant que soit investisseur ou soit intéressé à l'économie, c'est de trouver votre part dans cette grande, euh, ce grand spectacle qu'on est en train de vivre et qu'on vit continuellement, et euh, de trouver votre compte tout simplement là-dedans. Donc, euh, ce que je voudrais vous partager ce soir, c'est pas compliqué, c'est le discours de Powell, c'est tout sous-titré en français par... Euh, à nos chers amis de Google euh, Traduce, fait que euh, s'il y a des erreurs, c'est pas moi qui est le responsable, c'est tout simplement Google. Mais je voulais vous partager ça parce que c'est assez important. Puis euh, comprenez bien ce que Powell dit dans son discours, c'est ce que je vous dis depuis des mois. Euh, dans le fond, regarde, le coronavirus, c'est une distraction. La vraie, la vraie, le, le, le, le vrai problème, c'est un problème financier, monétaire, mondial. C'est ça le vrai problème. Et on va écouter ça et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Euh, probablement demain matin ou après-demain, on verra, mais euh, on écoute ça. Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une révolution technologique qui est fondamentalement changée notre monde, ré-shapez comment nous communiquons, accès à l'information et achète des services. Comme la Banque centrale des États-Unis, la Federal Reserve est chargée de promouvoir la stabilité monétaire et financière and the safety and efficiency of the payment system. In pursuit of these core functions, we have been carefully monitoring and adapting to the technological innovations now transforming the world of payments, finance, and banking. The effective functioning of our economy requires that people have faith and confidence not only in the dollar, but also in the payment networks, banks, and other payment service providers that allow money to flow on a daily basis. Our focus is on ensuring a safe and efficient payment system that provides broad benefits to American households and businesses, while also embracing innovation. In the Fed's early days, the development of dedicated telegraph wires facilitated the transfer of funds between banks. In the 1980s, automated clearinghouse services made it possible for electronic bill payments to be an alternative to paper checks. In 2019, the Federal Reserve committed to building the FedNow service, which will enable banks to provide real-time or instant payments to their customers around the clock, 365 days a year, benefiting communities across America. Recently, the rise of distributed ledger technology, which offers a new approach to recording ownership of assets, has allowed for the creation of a range of new financial products and services, including cryptocurrencies, To date, cryptocurrencies have not served as a convenient way to make payments, given, among other factors, their swings in value. Nonetheless, coins tied to the value of the dollar or another currency, known as stable coins, have emerged as a new way to make payments. These stable coins aim to use new technologies in a way that has the potential to enhance payments efficiency, speed up settlement flows, and reduce end-user costs but they may also carry potential risks to those users and to the broader financial system. For example, although the value of a stable coin may be tied to the value of a dollar, these coins may not come with the same protections as traditional means of payment, such as physical currency or the deposits in your bank account. Therefore, as stablecoins' use increases, so must our attention to the appropriate regulatory and oversight framework. This includes paying attention to private sector payments innovators who are currently not within the traditional regulatory arrangements applied to banks, investment firms, and other financial intermediaries. Technological advances also offer new possibilities to central banks, including the Fed. In particular, technology now enables the development and issuance of central bank digital currencies, or CBDCs. A CBDC is a new type of central bank liability issued in digital form. While various structures and technologies might be used, a CBDC could be designed for use by the general public. For the past several years, the Federal Reserve has been exploring the potential benefits and risks of CBDCs from a variety of angles, including through technological research and experimentation. Our key focus is on whether and how a CBDC could improve on and approve on an already safe, effective, dynamic, and efficient U.S. domestic payment system. We think it is important that any potential CBDC would serve as a complement to, and not a replacement of, cash and current private sector digital forms of the dollar, such as deposits at commercial banks. The design of a CBDC would raise important monetary policy, financial stability, consumer protection, legal and privacy considerations, and will require careful thought and analysis, including input from the public and elected officials. To help stimulate broad conversation, the Federal Reserve Board will issue a discussion paper this summer outlining our current thinking on digital payments, with a particular focus on the benefits and risks associated with CBDC in the U.S. context. As part of this process, we will ask for public comment on issues related to payments, financial inclusion, data privacy, and information security. We are committed at the Federal Reserve to hearing a wide range of voices on this important issue before making any decision on whether and how to move forward with a U.S. CBDC taking account of the broader risks and opportunities it could offer. The paper represents the beginning of what will be a thoughtful and deliberative process. Irrespective of the conclusion we ultimately reach, we expect to play a leading role in developing international standards for CBDCs Engaging actively with central banks and other jurisdictions, as well as regulators and supervisors here in the United States throughout that process. The Federal Reserve remains committed to ensuring that the public has access to a safe, reliable, and secure payment system. Our forthcoming paper on the evolution of digital payments is intended, along with our other work as supervisor, regulator, and payment system operator, to advance the objective of ensuring that the payment system and the economy work for all Americans. We, we look forward to hearing your thoughts on this important topic.